Bonjour à tous, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver en cette période de fin d'année et à cette occasion, j'ai travaillé sur un effet qui réunit deux principes de la magie. Imaginez, vous êtes au restant et vous avez une dizaine de convives à table. Vous sortez votre jeu de cartes et vous leur proposez une expérience. Vous dites voilà, un jeu de 52 cartes, 52 cartes différentes. Vous leur proposez de mélanger le jeu et simplement vous invitez un spectateur à choisir une carte ici pour l'exemple le 9 de trèfle que je pose sur la table vous dites voilà je ne sais pas pourquoi vous avez choisi cette carte mais c'est votre choix et à, ce, à cet effet je, vous, je voudrais l'immortaliser Il vous leur proposer de signer la carte et vous sortez votre style il dit voilà vous signez la carte et maintenant cette carte est unique, est unique au monde. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, ce que je propose aux spectateurs, c'est d'aller un peu plus loin. Vous lui dites, voilà, votre carte est unique, je vais la remettre dans le jeu. Et c'est ce que vous faites. Alors je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Et vous leur dites, voilà, allez avec, et à l'aide de ma paquette magique, je vais immortaliser cet instant. Ne clignez pas les yeux, baguette magique, et un instant après, le jeu a disparu, pour laisser place, à un jeu invisible, ici par exemple, le 3 de cœur. alors je sais vous le voyez pas, mais moi j'en ai l'habitude, un valet il me semble, ouais, valet de pique. et si on étale, doucement une carte apparaît, au travers de ce jeu invisible, et une seule et unique, et pas n'importe laquelle, votre cas. Le 9 de 13. Voilà. J'espère que cet effet vous a plu et que, et que vous allez travailler sur ce principe. En tout cas, moi, je voulais vous remercier pour votre fidélité pour cette année 2020. Brigitte aussi se joint à moi pour vous remercier et nous sommes, serons très heureux de vous retrouver en 2021 pour de nouveaux tours encore plus percutants. Allez, bonne fête à tous et à très bientôt. Ciao les amis